Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir trois astuces. Première astuce liée à une nouveauté de la fonction découpe. Deuxième astuce, comment réinitialiser un objet qu'on a déformé, comment lui faire retrouver ses dimensions de départ. Et troisième astuce, comment organiser le fond, le contour et les marqueurs de façon à avoir six déclinaisons d'un même objet. Donc je vais tout de suite dans Fichier Nouveau. Je ferme la fenêtre objet. Voilà, je clique ici pour que... La page entière s'affiche correctement. Je clique sur l'outil « Créer des cercles, des ellipses et des arcs ». Donc Je clique, je glisse de façon à faire un cercle. Je vais lui mettre un fond rouge clair avec un contour rouge très foncé. Donc Avec la molette de la souris, je clique sur la couleur. Je sélectionne maintenant l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Donc Je clique, je glisse. Voilà. Avec l'outil flèche noire, je fais un rectangle de sélection. Donc j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, je clique, je glisse et je relâche. Donc là, on voit bien que j'ai bien deux objets sélectionnés. Donc pour faire une découpe, on a l'habitude de faire un clic droit, on fait définir une découpe. Par contre, la découpe, c'est pas ça que je veux, c'est-à-dire qu'elle me montre l'endroit où les deux objets sont superposés. Moi, ce que je veux, c'est l'objet de derrière, juste celui-là, avec ici une découpe. Donc je sélectionne les deux objets, je fais objet, découpe et je fais inverser. Et voilà, j'ai obtenu ce que je souhaitais. On va aller un tout petit peu plus loin. Je vais sélectionner ici ma fusée. Je vais la coller là-dessus. Et j'ai envie de lui faire des petits trous. Eh bien, pour faire des petits trous, c'est tout simple. Je sélectionne l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je vais faire plusieurs petits cercles. Alors, sans contour. Donc, pour enlever le contour, je clique avec la molette de la souris sur la croix. Voilà. Donc, je vais mettre... Des cercles de 4 mm, voilà, je clique sur un des cercles, je reste appuyé, donc je reste le bouton gauche appuyé, puis je vais comme ça, en appuyant sur la barre d'espace, vous voyez, je vais pouvoir en faire plusieurs. On va sélectionner tous nos cercles, et très important, pour que la découpe inversée fonctionne, il faut que tous ces objets soient combinés, donc je vais dans chemin et je fais combiner. À ce moment là, on va aller voir dans la fenêtre objet ce que ça donne. On a tous nos, tous nos cercles qui sont sur un même calque objet, ils font partie du même chemin. On va pouvoir sélectionner en appuyant sur Shift et sur la fusée. On a pu sélectionner les deux objets et on va maintenant tout simplement faire Objet, Découpe, Inverser. Et là ça fonctionne. Et on peut voir à travers. Je vais retirer la découpe. Voilà. Donc là j'ai mon objet. Je vais m'amuser à le déformer. Euh, bon, pourquoi pas une rotation, et puis euh, je joue sur les inclinaisons pour vraiment bien abîmer voilà, ma fusée. J'enregistre mon document, je vais l'appeler par exemple euh, 01, j'enregistre. Alors bien sûr pour euh, retrouver la fusée de départ, bon, on peut faire CTRL Z, mais si par exemple je recharge, je perds l'historique, et comment ben, réinitialiser cet objet ben, C'est facile, on va dans édition, éditeur XML, hop, et on va tout simplement cliquer sur la croix, et à ce moment-là, vous voyez, toutes les transformations ont disparu et je retrouve mon objet de départ. Voilà, très simple. Euh, on va voir comment donc, maintenant obtenir ce type d'objet. Donc je vais refaire un petit cercle ici, je clique, je glisse. Donc comme tout à l'heure, un fond rouge, un contour rouge foncé. Je vais faire apparaître maintenant la fenêtre fond et contour. Donc on clique là-dessus, où le raccourci c'est mage, ctrl-f. Voilà, on va dans style de contour et on va utiliser les marqueurs. Alors les marqueurs, je vais utiliser par exemple celui-là, il est pas mal. Vous voyez, hop, je vais également utiliser pour les coins centraux. Et on va jouer tout simplement là-dessus sur l'ordre. Alors il faut savoir que lorsqu'on laisse le curseur au-dessus, on voit donc fond, contour, marqueur. Ça veut dire que le fond est derrière, le contour est au-dessus du fond et les marqueurs sont positionnés au premier plan. Donc je vais dupliquer cet objet plusieurs fois. donc Je vais en faire 6. On va voir ce que ça donne. En fait, en cliquant là-dessus, les contours qui sont derrière... Vous voyez, hop, le fond est au, au milieu et les marqueurs sont devant. On va utiliser cette option-là maintenant. Donc là, c'est le fond derrière, les marqueurs au milieu et le contour devant. Et on peut s'amuser comme ça. Donc ça, ça peut être très pratique, vous voyez, pour avoir des petites déclinaisons et obtenir des objets très facilement. Allez, je vais organiser ça. Hop, objet, organiser. Voilà, organiser. Voilà pour ces petites astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.